Bonsoir, bonsoir, bonsoir, à la famille Générale 5 étoiles. Les gars, je vous ai dit, je ne vais pas répondre à quelqu'un. Laissez les gens parler. Ils ne me connaissent pas. Je vous ai dit, ceux qui pensent qu'ils peuvent nuire à mon image, ils ne me connaissent pas. Donc, je ne vais pas perdre mon temps en répondant à les petites personnes. Je ne vais pas répondre aux petites personnes. Vous me connaissez qui est le général Dites aux gens-là de travailler. Moi, je viens juste de rentrer. Voilà. Aller faire des retraits pour envoyer c'est rires, pour envoyer de l'argent aux parents, aux proches, pour, pour le mois de Ramadan. Donc, ce n'est pas eux. Il faut même pas qu'ils vont se comparer à moi. Il faut dire à ces gens que moi, mon dos est soudé. Que le plan qu'ils ont préparé contre le général, hier, pour m'arrêter, c'est ce qui n'a pas marché. Vous pensez que je vais venir répondre aux blogueurs du CNRD Je vous ai dit, c'est ma dernière vidéo, je ne vais pas les répondre. Quelqu'un que vous avez vu, il porte Gucci. Même capa que je porte, il ne peut pas porter. Moi, je vais répondre à ces gens-là comment Vous voulez que je réponde à ces gens-là comment Donc, essayez de comprendre cela. Laissez-les, ils vont à boire. Quand ils seront fatigués, ça ne va pas m'empêcher de parler. Je vais répondre à des petites personnes. Des gens qui dépendent. Hein? Moi, je vais répondre à ces gens-là comment. Si quelqu'un si quelqu est affamé, là, voilà. Moi, j'ai quoi manger. Ce n'est pas eux. J'ai quoi manger sur moi. Des petites personnes vont venir se flanquer pour raconter des histoires. Le gars, ils ont mis même mon grand, lui-même, il l'a mis dans des problèmes. Quelqu'un qui est ici... Quelqu'un qui est ici... Il a des sérieux problèmes. Vous ne savez même pas. Vous vous mettez à parler. Moi, je vous ai dit, je ne vais pas le bruit. C'est quand vous allez voir la fin. Vous allez vous dire, tout ce qu'on vous a dit, c'est faux. Tu vis avec quelqu'un. Tu as quitté. Parce qu'il t'a menti. Il t'a menti qu'il appelait la police. Il n'a pas fait. Toi-même, tu pars, Tu vas vérifier cela. Le policier te donne le papier... Trois mois je ne suis pas là bas. Vous voyez je fais mes, où je fais mes vidéos. Voici le papier. Je vous en supplie, pardonnez tous ceux qui aiment le général, je vous ai dit laissez parler. Qui de ces gens là est mieux que le général? Laissez-les, ils vont parler. S'ils si aimaient Doumbouya, ils allaient dire aux Guinéens ce qui est bon pour Doumbouya. Moi, ma vie là, ils n'allaient même pas se mêler. Ils n'allaient même pas chercher à comprendre. Mais des petites personnes. Ah non, Damaro, c'est parce que vous n'avez pas vu ma vidéo hier. C'est pourquoi vous répondez. Moi, je viens. Toi, tu appelles la police. Tu dis que quelqu'un est rentré dans la maison. Quelqu'un est rentré dans la maison. Tu ne sais pas comment la personne est rentrée. Juste pour me créer des problèmes. Parce qu'il travaille avec les gens du CNRD. Le plan, le guet pas qui était mis en place, ça n'a pas marché. Heureusement, je l'ai trouvé là-bas. Le policier dit Mais toi-même, tu dis à la personne. Viens prendre le reste de tes objets Est-ce que j'ai besoin même de répondre Voici, voici C'est que tout ce que j'ai montré au policier Le policier dit Monsieur Kamara, prends le reste de tes affaires On va aller On ne m'a pas frappé On ne m'a pas convoqué, on ne m'a rien fait Donc, voici le message Je vous ai montré tout de suite là Voici le police report Qui est là Qui est là Ce que le policier a donné quand il a menti. Voilà. Donc, je vous en supplie. Tous ceux qui m'aiment là, je ne vais plus répondre à ces futilités-là. D'abord, l'image qu'eux-mêmes, ils sont en train de circuler. Ici, c'est un pays de loi. Loyer ici. Demandez. Demandez le gars lui-même. Combien on partageait. Moi, je payais combien. Donc, euh, laissez-les, ils vont bavarder. Et la suite maintenant. Lui, c'est que lui, il a fait. Vous allez voir la suite parce que ça faisait partie de son plan, qu'au moins, il, il ment sur moi, je suis venu, j'ai braqué la maison, je suis rentré sans la permission. Pourtant, je ne suis plus là-bas. Et pourtant, c'est lui qui m'avait dit, viens prendre le reste, viens prendre euh, le reste de tes objets. Mais le plan n'a pas marché. Il fallait filmer le général, que j'ai mis le général à la porte. Vous voyez, je fais des vidéos... Chaque jour, c'est pas ici, vous me voyez. Chaque jour, ça fait combien de mois est-ce que moi je suis là-bas? Donc, laissez-le, ils vont bavarder. C'est ce qu'ils souhaitent pour moi, ils ne peuvent pas. Quelqu'un qui a faim, hein? il ne peut pas rester assis. Il a de là dans sa poche, il ne peut pas manger. Vous le voyez. Donc, je vais répondre à ces gamins-là pourquoi. Je les ai dit, eux-mêmes, ils n'ont qu'à d'abord, ceux qui parlent là, ils n'ont qu'à aller envoyer de l'argent. Moi, je viens d'aller tout de suite là, envoyer de l'argent en Afrique. Ils n'ont qu'à faire pareil pour nos parents qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à les aider. Mais au lieu de s'asseoir, raconter des futilités, même s'il y avait quelque chose de, entre toi et ton colocataire, ça a la justice, ce n'est pas comme eux, ils l'ont fait. Moi, j'ai fini, je partais avec le policier, il a, et, il filme. Si c'est ce qui les fait plaisir, laissez les Mais la suite de ce que eux, ils sont en train de faire, la personne, leur complice, c'est lui qui va avoir des ennuis. Parce que tu as appelé le policier, pourquoi Tu as appelé le policier, pourquoi Et qu'est-ce que tu es en train de raconter sur la vie du, du gars Maintenant, c'est lui qui va avoir des ennuis. Donc, je vous ai dit, nous, on va lentement, sûrement, on n'a pas besoin de faire des bruits. Vous m'avez vu, j'étais habillé. Le reste des habits, j'avais déjà mis les autres. Lui-même, il a pris, de, il a pris comment on appelle ma valise pour aller en Afrique. Je lui ai dit, donne-moi. Et dès qu'il n'a pas ça là-bas. J'ai pris le reste des habits, je partais. Le policier m'a demandé, j'ai montré. Alors, donc, euh, nous, on ne répond pas. Laissez-les, ils vont parler, mais ça ne va pas m'arrêter d'attaquer le CNRD. CNRD, Mamadou Doumbouya, narco, 58 kg de cocaïne saisie. Mamadou Doumbouya le traite. Ça ne va pas m'arrêter d'arrêter de combattre Mamadou Doumbouya. Donc, allez-y chercher d'abord. Quand je vais finir de gérer avec votre complice ici, le résultat, vous allez savoir que déjà, vous-même, vous êtes en train de le créer des problèmes. Celle que lui-même, il a appelée là, elle n'a pas osé. De... Donc on vous a mis, c'est-à-dire vous, vous l'avez mis encore en plus. Une chose, c'est lui qui va sortir pour dire non. Non, ce que j'ai fait à Damaro, je n'avais pas raison. C'est la seule chose, je vais lui pardonner. Sinon, il a appelé la police. C'est lui qui a appelé la police. Quelqu'un, vous avez habité pendant des années. Il a menti que lui, il a appelé la police, il n'a pas appelé. Il a menti que les gens sont venus. Empreinte digitale, il n'a pas fait. Moi, je suis maudit pour rester avec lui. Je suis maudit pour rester dans la maison là-bas, ils vont venir me tuer. Je suis maudit pour ce qu'il vient de faire. Comme ça, là. S'il pouvait faire pire, il allait le faire. Vous pensez que moi, je suis maudit Mais nous sommes dans un pays de droit. Il m'a encore donné plus de force. Déjà avec leurs images, les gens sauront qui est Damaro maintenant, mon importance. C'est ce que je vous ai dit. Laissez-les à quelque chose, malheur et est bon. Donc, eux, ils ne savent pas qu'ils m'ont encore rendu encore deux fois plus puissant ici. Que mon premier rapport de police, qui est là, et il y a eu le deuxième. Donc, c'est eux qui vont, ils vont comprendre maintenant. Et les narcos, demain, quand je vais être à l'interrogatoire, c'est là maintenant, tous les narcos, là je vais les mettre dans le paquet. Je vais dire, on a affaire à des narcos. Je combats les narcos. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Donc, j'ai dit, tout ça, c'est fait, pour me faire descendre. Le plan qui était là, le policier, quand tu es venu, c'est pourquoi il t'a dit que moi je me suis intrus dans la maison là-bas, je suis rentré je ne sais pas par la fenêtre ou quoi, pour que vous m'arrêtiez, pour que je cesse d'attaquer les bandits là. Vous pensez que les gens sont bêtes, courantes, ici aux états unis Mes tantes ont des boutiques ici, mes cousins, des gens, mes, mes soeurs sont là, mes grands sont là. Non mais vous souffrez, hein. Vous souffrez, vous ne connaissez pas le général. Vous ne connaissez pas le général. Mais maintenant, là, je vais vous montrer maintenant les bonnes choses. T'as dit-moi des petites personnes comme ça, des enfantés. Oh, ils ont fait ça d'abord. Ils ont fait ça. Donc, euh, changer un peu, changer de volume. Ça ne va pas arrêter le 5 étoiles de combattre vos bandits, vos narcos, des incapables qui sont là aujourd'hui. Donc, je vous ai dit, s'il vous plaît, laissez ceux qui peuvent croire aux bêtises de ces gens-là. Quelqu'un Quelqu'un qu'on fait sortir, il fait des vidéos chaque jour. Quelqu'un qu'on fait sortir, il se change chaque jour. Quelqu'un qu'on fait sortir, quelqu'un qui n'a pas de maison, lui il envoie de l'argent. Quelqu'un qu'on fait sortir, des conneries. Hein? Ceux qui ont formaté pour la porte là, c'est eux. Ils ont voulu terminer. Mais quand Dieu est avec toi, tu ne tombes jamais. Quand Dieu est avec toi, tu ne peux pas tomber. Moi je vous dis. Ce que la personne, le gars a fait, ça c'était bien. Ce que le gars a fait, c'était bien. Parce que s'ils avaient reçu leur coup parce qu'ils voulaient que le policier m'arrête, que moi je suis venu là bas pour que j'ai volé les choses. Vous vous parlez de que vous vous parlez de paiement et qu'il n'a pas payé L'autre même, le gars qui a appelé la police, il dit que moi je suis venu là bas, je ne devais pas venir, Quand je me suis intruit là bas, j'ai la clé. J'ai la clé, j'ai toujours la, la même clé. J'ai toujours la même clé. Regardez, c'est avec la même clé. Donc, il y a son message. Vous, vous êtes en train de parler quoi, de paiement de rente. Combien d'années tu es avec la personne Mais depuis qu'il y a eu le truc là, moi j'ai quitté. Je ne vais pas rester avec quelqu'un qui est qui, qui contre ma sécurité. Donc, si c'est ce qui lui faisait plaisir, hein Si c'est ce qui lui faisait plaisir, juste pour filmer le général, au... aux États-Unis ici Quelqu'un qui a les papiers, j'ai mon permis. Moi, je roule avec mon permis. Il y a d'autres qui ne roulent pas avec leur permis. Mais vous allez le savoir les jours à venir. Il y a d'autres, voitures qu'ils conduisent, ce n'est pas leur permis. La personne qui l'a fait, il sait qui il est. Et qui est Damaro Je vous ai dit de vous calmer. C'est un grand à moi. Je ne veux pas rentrer. Je ne veux pas rentrer. Hein Voilà. Donc c'est un grand moi, je ne veux pas rentrer dans ce paquet. Nous vivons en communauté ici. Parce que tu peux tomber malade. La mort peut arriver, nous vivons en communauté ici. Moi, je ne vais pas agir comme les fous. Du début jusqu'à la fin, il a tort. Et même ses frères m'appellent, me demandent pardon. Je dis non. Ceux qui sont en train de bavarder là, je vais les montrer ce que l'autre a fait. Tu as appelé la police, il dit, l'autre est rentré chez toi. On était ensemble. Tu as menti, je suis sorti. Tu m'as dit de venir prendre le reste des objets. Et j'ai fait ça exprès. Et son plan n'a pas marché. Et le plan qu'il a préparé, quand il m'a dit de venir, ce jour-là, je n'ai pas été. Je suis venu un autre jour. Mais il était là-bas, c'est ce qui m'a sauvé. S'il n'était pas là-bas, il allait encore appeler la police que quelqu'un qui habitait ici, il est venu. Il s'est introduit, il a tout volé. Le fait qu'il a fait comme ça, c'est bon. Mais ça va se retourner encore contre lui. Voilà. Bon, attendez. Hein. Non, non, non. La famille, moi, je vous ai dit, je ne vais plus répondre. Oh, Damoro. Damaro est là matin, midi, soir. Il tape le CNRD. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre Damaro Vous avez parlé ici. Parlez, montez, descendre. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre Damaro Calmez-vous maintenant. Défendez votre Mamadi Dumbuya qui ne peut pas donner de l'emploi. Ils ont dit en trois ans, ils vont donner 15 000 emplois. Ils sont incapables de le faire. L'affaire de courant aujourd'hui, ça ne fait que reculer. Vous ne parlez pas de ça. La vie chère... Vous ne parlez pas de ça. Le port de Conakry, vous ne parlez pas de ça. La colère des militaires, vous ne parlez pas de ça. C'est Damaro. Ah non, mais je suis, je suis fort encore. Je vous ai dit tellement que vous m'avez rendu encore plus fort. C'est-à-dire, votre, votre plan de dire que moi, je suis allé comme un voleur chez le gars, ça n'a pas marché. Que non, que lui, il a fait sortir Damaro. Si c'est ce qui vous fait plaisir, parlez. Sinon, ceux qui sont intelligents là. Si ça a fait de location, euh, de loyer là, entre quelqu'un, c'est à la justice. Ce n'est pas ce qu'il vous a dit. là, Mais comme c'est des villageois qui sont couchés, qui ne connaissent rien, continuez à parler. Vous voyez le général chaque jour. Ceux qui me connaissent ici me voient chaque jour. Vous allez venir vous flanquer avec euh, Karma. Karma Vous connaissez qu'on appelle Karma Karma Moi, mon casier, je suis propre ici aux états unis Attendez, hein? je vais même si je vais montrer aux gens mon casier dans ce pays-là. Le général, votre gars d'abord, je vous dis, j'aime pas rentrer dans la vie privée des gens. Sinon ceux qui sont aux états unis ils savent c'est qui le gars. Quand tu, tu travailles avec la loi, tu ne rentres pas dans des trucs qui vont te rattraper. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est les images, les mensonges, c'est lui qui a appelé la police. Il a appelé la police pourquoi Il a filmé ce que les gens sont en train de dire. Moi, j'ai déjà tout enregistré. Tu as appelé la police, qu'est-ce que tu as dit au policier Pourquoi que, Pourquoi tu as appelé Et pourquoi tu as mis l'image, tu as menti sur le gars qui te doit quelque chose Le policier est venu. Donc, c'est ce que vous devez comprendre, les bonnes personnes. Laissez les idiots parler, ils ne savent pas c'est quoi les États-Unis. Vous m'avez même vu, c'est moi qui ai donné. Le policier m'a demandé. Il dit, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle en ce moment. J'ai pris mon permis pour lui donner. Quand quelqu'un a peur là, il se reproche de quelque chose, il ne fait pas ça. Et il m'a donné le police repos. Si euh, les ennemis de Damaro, les Nyari du CNRD, se mettent à parler, karma, karma, karma. Je vous ai dit. C'est votre Mamadi qui est là. Vous, aucun parmi vous ne pouvez être proche de Mamadi que moi. Je connais tous les grands de Mamadi. Je connais tous les proches de Mamadi. Voici votre Mamadi. Mais je ne vais pas supporter un traite. Je ne vais pas supporter un traite. Je ne vais pas supporter un vaurien. Je ne vais pas supporter un narco. Autant n'est pas Birin Wayama. Fenara. Moi, c'est qu'on me propose. Vous vous parlez, mais malgré tout. Eux ils ont peur de moi, ils veulent que je me tais. Je ne sais pas si c'est pas Eux ils ont peur de moi, mais ma dignité et ma conscience. Sinon, non ma 300 000, même demi-million, na suis à Mais ma conscience va me frapper. Au Kéren, au Nez, Birin, c'est maintenant vous connaissez Mamadji. Voilà, quand vous avez naki, je suis là. Dumbuya, Mamadji Dumbuya, vous ne savez rien. Moi, j'ai mes raisons. Pourquoi je suis déterminé contre ce bandit Ce n'est pas vous. Vous, vous êtes des petits blogueurs. Autant Au sujet, nous nous sommes des influenceurs. La différence est de Vous n'arrivez même pas au cheville de quelqu'un, un historien, un philosophe. Vous passez tout votre temps, vous allez parler. Donc, les bonnes personnes, laissez-les, ils vont parler. Donc, Otanere Katafe, Oratote dit Soto, un tonneau vide, un vaurien, l'armée guinéenne, il classe classé marabas. Un tonneau vide, un ancien légionnaire. Donc, je fait fais ça, Mane, Orat Fari, dit Un bandit comme ça, un bandit comme ça. Lui, il était quoi à l'époque Je me disais, un traite de narcos, 50, 58 kg de cocaïne saisie. Et vous voulez que non, on laisse le pays dans les mains des narcos. Aujourd'hui, ce sont des saisies. Parce qu'il y a eu le cas de Philippines. Il faut parler de l'arrestation des Nigériens. Ils vont arrêter le Nigérian tout de suite pour induire les Guinéens, pour tromper les Guinéens. Demain, ils vont dire au Nigériens de partir, Comme ils ont fait le cas de Mamadi Kaba. Au temps du président Fakonde qui a été extradé du Mali. Personne ne parle de ça. Personne ne parle. Vous pensez que les gens sont bêtes à cause de l'éveil des consciences Ils ont peur. Les dossiers qui fait mal au CNRD. Les dossiers qui ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas que les gens sachent vraiment les raisons du coup d'État. Je vous ai dit, c'est un instinct de survie. Le coup d'État, c'est pour la drogue. Parce que les narcos allaient tomber. Ils ont trompé pour faire le coup d'État. Rien que ça. Rien que ça. Même le couteau à la gorge. C'est ça. C'est un instinct de survie. Sinon, comment quelqu'un qui t'a tout donné, tu étais le jeune, es pas fait. tu n'as rien eu là-bas. Tu es venu, on t'a lavé, te nettoyé commandant des forces spéciales tu avais tout, construit maison pour te donner l'Andrea, tu avais tout et toi tu viens t'arrêter flagrant devant les gens démagogie Comme moi je suis démocrate, moi je suis temps toi tu étais dans la légion pourquoi à cause de ton intérêt tu as fait le coup d'état à cause de ton intérêt tu as laissé la Guinée, pourquoi tu n'as pas fait l'armée guinéenne. tu as accepté d'être légionnaire pour avoir les papiers tu as venu te flanquer devant nous moi j'ai fait le coup d'état parce que eh, la démocratie où sont les cellules? Où sont les phoniques mangués Ou les falais Vous avez menti ici sur le président Alpha Condé. Namegera. Donc, euh, les patriotes, à demain. Hein? Le combat continue. Dites euh, aux ennemis du général 5 étoiles, quand il y a de la baraka, vous vous fatiguez, vous montez, vous pouvez salir, chercher à salir, Dites-le, c'est moi qui ai quitté. Ça fait trois ans. Je n'habite pas à quelqu'un qui me ment. Ma sécurité d'abord. Je ne reste pas avec quelqu'un qui me ment. Voilà.